Bonjour j'espère que vous avez tous pour une vidéo pour une parce que Je n'ai pas bien aujourd'hui les amis, je vais vous présenter ma farm que X-Ralpha, Onyx Freeze et plein d'autres gens utilisent pour farmer plein de trucs, en fait on a fait un petit château vous allez voir, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui je vais vous présenter ma farm, je vais aussi vous présenter mes richesses vite fait dans ce que je possède ce que mes plans pour le futur etc et puis vous allez voir, c'est quand même assez cool on a fait une petite base, Plus un peu sympa il y a quand même 4 décès de petits dans toute cette base donc aïe aïe allez quoi et on a des farms à tomates, à, fa, à blé, à colza et à tomato. Donc, vous allez voir. Et, oh, j'allais oublier les citrouilles et les canneaux quand même. Que je suis con. On a aussi un petit drapeau de la France. Et ici, on a marqué Fortnite en haut dans le ciel. Parce que, vive la Fortnite, les amis. Et, euh, Donc, voilà. C'est pas mal tout ce que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Mes richesses, ceci. Je vais aussi vous présenter ma Skybase. Un peu ce que je possède comme richesse. J'aime bien faire des petites updates comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Euh, savoir mes richesses etc. même si j'en ai beaucoup de mes richesses je les reçois en don ben ça fait toujours plaisir de quand même de vous présenter ceci donc ici on a on a euh, pas mal de colza de près donc qu'est-ce qu'on fait nous on fait juste ça comme ça on se promène avec un, avec un truc droit on clique droit partout sur le colza et en fait, c'est très simple, il y a une autre personne qui passe derrière et qui récupère normalement, mais là, on est juste deux, donc c'est juste moi et vous, les amis. Mais bon, regardez, même chose avec les tomates, on passe, boum, tout est récupéré, et on peut, on va repasser comme ça pour tout récupérer si vous voulez vraiment voir comment ça fonctionne. Et voilà, on a 64 colza déjà, ensuite, on va arriver ici, il va y avoir d'autres colza normalement. Euh, non, ah oh, non, c'est vrai, ça se stack direct, en fait, je crois. Ouais, ça se stack direct, donc 64 colza. On n'a pas tout récupéré. Donc, on y va. On est reparti, les amis. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. On refait encore comme ça. Et ça fait quand même pas mal de colza. Surtout que le colza, on va pas se, on va pas se cacher, les amis. Il est super rapide à repousser. Je sais pas pourquoi, mais le colza, j'ai l'impression qu'il est super rapide à pousser. Donc ça fait toujours plaisir. Les tomates, encore une fois. Les tomates, on a un champ un peu plus petit, quand même, de tomates, les amis. Mais bon, ça reste quand même que c'est cool. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en fait, le colza, est, vu qu'on le bouge à chaque fois, il se ramène ici. On n'a pas besoin de retourner jusqu'à là-bas. Comme vous voyez, par exemple, j'ai manqué énormément de, de fleurs. Mais ça, c'est parce que bon, je suis trop rapide, quoi. Ensuite, on a euh, des champs de citrouilles. Donc ici les champs de citrouille en fait Les champs de je vais pas vous mentir On a trouvé le champ de citrouille en fait On n'a pas touché au champ de citrouille C'est pas nous qui l'a construit Y'a quelqu'un qui l'avait construit mais on claim Nous on a claim par dessus et on a décidé de faire une farm ici Tout ça de citrouille c'était des... pas nous qui l'avait fait Tout ça c'était des citrouilles aussi ici c'était quelqu'un qui l'avait fait, nous on a décidé de, de s'en approprier en clément. Ensuite, tout ça ici, après avoir, avoir, après avoir passé tous ces champs de citrouilles on tombe sur des champs de canne à sucre. Donc là, ils sont pas tous bien terminés, on vient de les commencer, mais ils sont en train de s'en occuper. Ensuite, si on va tout au fond ici, euh, juste ici, on peut euh, monter, on a une petite décoration toute comme... Mais c'est quand, quand même cool, c'est quand même mignon Oh, il y a quelqu'un, c'est qui C'est Volcan ok, il t'arrête de farmer Donc si on monte ici, c'est décoré et tout, c'est quand même cool Parce que tout notre blé est autour ici, donc vous pouvez farmer le blé qui est tout autour Par exemple, mes amis sont trop cons pour utiliser des farm tools pour que le blé se repousse tout seul hein. Mais bon, on va pas les insulter, il y en a tout partout qui descend, le blé est tout partout ici Tu peux sauter ici d'en haut pour récolter, enfin tout est bien optimisé quand même Et juste ici, les amis, si je me trompe pas, c'est à la en haut du château euh, en obsidienne, c'est juste pour se promener sur les barrières, en fait. Enfin, autour, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez compris, vous n'êtes pas stupides. Donc, en gros, voilà, ici, c'est un tour de contrôle. Voilà. Et, Il euh, y a un, un côté, ici, je crois... Ah, ils n'ont pas terminé ce côté-ci. Mais, en gros, on, peut, on pourra bientôt aller... On va faire un truc où on va pouvoir se promener sur les côtés. Ils n'ont pas terminé de ce côté-ci. Mais, en gros, voilà. C'est juste, juste un, un, un overview de notre champ de patates et tout. Pas de patates, mais de, de, de, de trucs. Là. Vous avez compris de... de une femme de femme quand même. Parce que j'arrive pas à dire tout en même temps. Colza, tomate, citrouille, etc. Je suis un peu trop attardé pour faire tout ça. Ici aussi, vous voyez encore du, du blé, ce genre de truc. Donc c'est plutôt intéressant. On va juste descendre rapidement ici. Euh, ici, il y a des, euh, des coffres de stockage pour les potions. Donc on a une machine à potions en dessous. Donc la machine à potions, elle est... Euh, Je sais même pas comment on y accède. En fait, j'ai oublié. Parce qu'ils ont fait tellement de modifications. Ici, on a un champ de tomates. Mais dédié juste aux tomates. Parce que les tomates, si vous savez pas les amis, c'est comme de la bouffe en fait. Donc c'est plutôt intéressant. On peut les manger quand on a de bord à aller vide. Donc euh, c'est toujours cool d'avoir de la bouffe. Et en plus, ben ça se vend quand même assez bien au shop. Donc pourquoi pas en profiter. Ensuite ici, c'est comme tout, je vous ai dit tout à l'heure les amis. C'est un petit... Euh, Tour de contrôle pour voir le truc, sauf que elle est moins haute, comme vous voyez ici c'est vraiment une petite tour de merde Ensuite comme vous voyez ici on peut se, pré euh, on peut se promener sur les côtés et on peut arriver à un autre tour ici Il euh, y a un chemin en bas qui relie les deux tours, donc euh, comme vous voyez là, la porte là ici ça relie Ici aussi, ça relie jusqu'à là-bas. Ça, ça va relier. Jusqu'on a plus d'obstinien. On a dépensé toutes les décès qu'on avait dans Maskai et à moi et Volkyn. Donc euh, voilà. Donc vous avez compris le principe, je pense. Vous n'êtes pas con Mais euh, en gros, c'est ça. C'est juste un petit château qu'on a décidé de faire juste pour s'amuser. De toute façon, c'est juste une forme. Il n'y a rien vraiment d'intéressant dans ce claim-ci. Euh, je vais vous faire, comme j'ai dit, montrer comment moi j'ai protégé mon cœur dans la vidéo. Ce que les ennemis m'ont interdit de montrer pour l'instant. Mais plus tard, ne vous pas. Je vais vous le, la présenter. Donc on va aller au truc de, du milieu. Vu qu'on n'est pas encore été, dans le truc du milieu c'est quoi, c'est juste euh, un endroit pour euh, faire de la merde en fait, il y a juste des petits coffres ici, avec rien du tout dedans regardez, rien du tout, vraiment de la vide, des trucs de décoration quoi, et on monte on a un escalier euh, en spirale en fait on monte comme ceci, comme cela euh, t'es piquant de faction ok, d'accord euh, et on a le drapeau de la France, vu que la France a gagné, et en haut c'est marqué Fortnite QUOI ils ont fait un trou pour m'arnaquer Tabarnak, ils sont vraiment pas sympas mec. vraiment pas sympas ces gens-là ma faction. Donc pour mes richesses les amis, c'est très simple, on va commencer déjà avec 50 000$ de monnaie. Mon skill chest, donc dans mon skill chest j'ai un full pk titan, une pépite, des armures quoi, des trucs euh, rapides. Et mon under chest maintenant les amis, j'ai un full space pk 3 avec une space blade. J'ai ensuite une météore, une Farmax en météore, un arc punch infinity, une farm tool avec tout sauf le cacao. Il faudra que je mette aussi Fortune 3 et 3 dessus. Euh, 8 ordres de réparation, 15 météorites. Je garde les météorites pour pouvoir faire un plastron renforcé. 14 blocs de Tita, 50 blocs de sénalium euh, presque 2 stacks de, de, stack de Creeper, euh, presque un stack de Pompe Cheat, des pommes d'or. Ensuite, bot P4 Space, euh, jambé à P4 Space, truc en Tita, euh, Space, plastron et casque. Donc un autre dans le fond, je voudrais faire un plastron renforcé et en plus un plastron Space en plus parce que comme ça je pourrais avoir un renforcé et un normal, tu comprends Ensuite, il me manque des space ceux que j'ai perdus euh, dans un PvP comme Blink. Vous allez voir sûrement ça. Vous les avez sûrement déjà vu sur ma chaîne. Et donc voilà. Et euh, c'est tout pour mes richesses. Ensuite, passons à mes ombres, Niveau de mon euh, Sky, de ma Sky. Qu'est-ce qu'on a à la Sky hmm. On a des pommes d'or, des livres genre P2, U2, U3. On a quelques minerais, mais rien d'intéressant. Des perles, on en a un peu. Des épées, on a pas mal de T5. On a des heal sticks. Des épées de merde, on a aussi une hache qu'un abonné nous a donnée en don. Donc voilà. On a des P4 allium des pièces ici, des trucs à vendre dans le PNJ au spawn. Des feuilles de weed pour créer des joints. On a pas mal de joints ici comme vous voyez. On a des tickets aussi dans le coin. Ici c'est quoi la pierre de métaux, on en a un peu. TNT on en a un peu. Obsidienne, comme j'ai dit, on en a plus. Ah, oh, il en reste encore un peu, mais tout ça c'était rempli d'obsidienne. Euh, kit enchanteur, donc beaucoup d'XP. Euh, ensuite ici des potions d'antichutes, un peu de n'importe quoi Là ici même chose, un peu de n'importe quoi Des pierres des dons qu'on a eu euh, et, et puis voilà, ensuite c'est tout, tout le reste Il n'y a pas vraiment grand chose euh, C'est juste ça comme ça Donc Ensuite on a autre, euh, un autre skybase Donc euh, celle de euh, Nosiu Mais j'ai quand même un homme dedans En fait ici c'est plus pour les trucs pvp Donc euh, Nosiu lui il fait les heals, il, met, il les met ici Sinon il y a pas mal de, de stuff ici Attendez c'est quoi ici, regardez des joints Des pommes, des... Enfin, sky -base, quoi. il qu'il dépose toutes ses kits ici et moi, je me, me sers de ce que j'ai besoin. Ça ne dérange pas. Donc, comme vous bah, voyez, plein de livres, euh, des trucs comme ça. Il fait des P4 pour moi, des poisons, bref. Il fait plein plein de trucs pour moi. Donc, vraiment, merci à Nociu. Si vous le voyez en jeu, Nociu, comme ça, vous lui remerciez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme home On a le cœur. Mais ça, je ne peux pas vous le montrer. Ensuite, on a euh, notre ferme, je vous l'ai montré. Le je vous l'ai montré aussi. AP. Donc, on a la paix. On va sûrement se faire tuer, mais bon, c'est pas grave. On a un AP, donc euh, un AP au nord, qui c'est ça notre AP exactement. Donc, euh, notre AP c'est un peu de la merde, mais bon, c'est pas, pas grave. Euh, voilà, c'est juste un truc comme ça, qui va être 250 jusqu'en haut, euh, pour euh, être plus difficile à bag. Dans les coins, il y a des, tra des trappes qui sont backables, parce que vous savez maintenant que les trappes c'est de la merde. Du coup, on peut back de toutes les sortes de trappes, à moins qu'on mette des barrières en fer au-dessus, mais je crois qu'on peut pas mettre des barrières en fer dans, le, euh, dans les AP. Voilà c'est une trap no hill mais en vrai c'est heal, genre tu peux quand même te, te bag, donc c'est juste une trap no hill dans le fond. Voilà tu peux taper et tout. Donc c'est tout pour mes euh, richesses et ce que je possède les amis, j'espère vraiment que la vidéo va vous faire plaisir, si c'est le cas, n'oubliez pas comme j'ai dit au début de laisser un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir si on atteignait les 300 pouces bleus, et dites-moi dans les commentaires, vous c'est quoi votre item euh, que vous avez le plus précieux, donc par exemple, euh, je sais pas, vous me dites, moi j'ai un full space, moi j'ai deux full space, euh, dites-moi euh, ce que vous avez de plus précieux dans votre under chest. et puis moi je vous dis à bientôt les amis, c'était un compte, ciao, ciao